Bon, je répète pour ceux qui n'ont pas entendu Celui qui arrive à faire 10 minutes sur elle A toute cette somme là Maintenant, avant d'entrer Je prends 5000 francs chez chacun Celui qui perd, il repart sans son argent On est d'accord J'espère qu'on s'est bien compris hein? D'accord, le premier alors Monsieur, dépêchez-vous, on n'a pas tout le temps. Oh. Tu de suite, là. Il a, il a fait quoi Quand ah, tu es gazon <rire> ne Si moi, pas. je le fais à 7 heures. Non, c'est pas moi. 7 heures, je vous dis. 7, 7 heures, Suivant, suivant, suivant. Moi j'ai fait plus que lui. Tu as fait quoi Qu'est-ce que tu as fait L'autre, moi il a fait une minute 45 secondes. Toi tu as fait 1 minute une secondes. Je secondes. obligé que je suis obligé de disant que je suis de disant que je de que je suis là, dépêchez suis vous Ça fait 45 minutes qui sont dedans. Hein. Apparemment, le match est serré. Hein. Ah, franchement les vie. Je vous dis, c'est pas la joie. Mon ah, cœur fallait sauter, je vous promets. Pourquoi Ah non, non, non, non, non. Il est toujours bon, mais je vous dis. Il est, il est là toujours bon. Ah, je ne sais pas ce que le gars a pris, mais franchement, j'ai eu ma dose. Ah, le oh, toujours bon. Jason. Je ne m'en vais pas. pas. Ah. Non, non, non, non. ce pas la joie. Il <coughs> hmm. hey, Eh, avait raison. encore. Ah. Tu ne veux pas. La hey. solution, c'est Seven Night. 100% naturel. Il n'y a pas le corps, il n'y a rien dedans. Quand tu prends ça là, tu fais tout ce que tu veux. Avec ça, ta femme te respecte. Ouais. Il n'y a, a qui encore?